Pablo, euh, bonjour. Euh, fin de cette quatrième semaine de préparation, euh, match euh, à, contre Dijon à arnais le duc Là, vous venez de finir euh, le, le dernier entraînement de, de cette semaine. Bah voilà, comme comme avec tous les autres, comment ça va ouais, ça va, ça va bien. Mais il y avait quel problème avec quel joueur blessé On a. On n'a pas entraîné tous euh, aucun jour, mais, mais je pense qu'on a fait un bon travail ces quatre semaines. On a perdu deux matchs, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la prochaine semaine, alors euh, je pense qu'on a bien travaillé. Et demain, on fait dernier match et après, ça commence. Alors, euh, on va voir, mais je, je pense qu'on a, on a bien travaillé. Voilà, ce dernier match, tu l'as dit, en fait, c'est pour donner du temps de jeu à ceux qui ont été absents pour différentes raisons, Covid, blessures, c'est ça C'est important d'avoir tout le groupe avant de recommencer la compétition Oui, bien sûr. Le problème à aller c'est qu'on ne peut pas faire 6 contre 6, on n'a pas deux personnes pour faire les mêmes postes. on ne peut pas jouer un match entre nous. C'est pour ça qu'on qu a des problèmes. Et il y a joué de la de deuxième équipe qu'ils qu ont entraîné avec nous et, et ça a été bien. Et alors, euh, le plus important, c'est que je pense que les 3-4 joueurs qui sont blessés et arrivent pour mm -hmm. le premier match de la saison. Mais on va voir. Et on ne doit pas courir beaucoup parce que c'est mieux qu'ils arrivent bien qu'ils que s'arrive très vite et après c'est une autre blessure et alors on va voir. Et tu es prévenant avec tes, tes coéquipiers, tu prends, tu prends soin d'eux, euh, Dijon, tu connais un peu cette équipe non, Vraiment je ne connais pas mais j'ai vu qu'ils sont 3e, 4e, 2 deuxième division, alors deuxième division ici à la France c'est fort, on a, on a vu et Cherbourg, on a vu euh, l'autre jour Ponto. C'est sont euh, bon match et on va voir. C'est, je pense, trois heures de, de route. Alors, euh, alors c'est pas très, très loin. Et, et ça va être un bon match pour, euh, pour voir euh, comme nous sommes et pour euh, commencer la saison. Et tu vas découvrir une autre partie de la France aussi Oui, ça aussi. Mais c'est vrai que quand on on va à autre ville, on ne découvre pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais, mais ça va bien parce que je n'étais pas à Dijon, j'avais été avant aussi pas à Cherbourg. C'est bien, mais c'est vrai qu'on ne on boit pas beaucoup. Alors... Et on va parler un petit peu de toi. On a vu une progression dans ta saison. Tu... Tu as appris à connaître le, le handball français. Ça a dû être un peu difficile pour toi. Mais voilà, tu as pris confiance aussi, notamment offensivement. On a pu le voir. Toi, comment tu te sens? Oui, c'est vrai. Les premières deux mois, ça a été un peu différent tout pour moi. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de confiance. Et je ne jouais pas beaucoup. Je, je, je ne sais pas comment tu dis, je, je fais pas beaucoup de choses pour l'équipe, mais après octobre, je pense que je, je fais une passe avant et, et j'ai fait une bon dernier match 6-7 matchs. Je pense que je peux faire et, et mieux, mieux et mieux. Je, J'espère que cette deuxième phase de la saison, je, je vais continuer comme ça à la défense et je vais faire un, un autre passe avant et à l'attaque. Okay. Et euh, directement contre Chambé, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, on, doit, on doit commencer 120% la saison. Parce que les premiers matchs sont très importants. si on, si on prend quelques, quelques points au début et on arrive 17-18 points rapides. Après, on va être plus tranquille et on va et, profiter bien et on va et arriver avec moins de pression, alors on peut faire mieux match et si on peut faire finir première part de la table, huitième, neuvième, ça va être très, très bien. Bon, voilà, vous avez vu, hein, les, les calculs sont bons avec euh, Pablo. On, on, on viendra te voir euh, souvent euh, cette saison alors, parce que toi, tu, tu, tu connais tout. Là. Tu t'occupes des calculs euh, du classement, tu t'occupes euh, de la santé de tes, tes coéquipiers. Tu es ah, parfait, bravo. Ah, merci. merci, bon match en tout cas. Merci.